Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous inscrire sur NextGen. Mais avant de commencer, je tiens déjà à rappeler Olga n'est pas conseillère en investissement. Toutes les vidéos que je vous propose sont à titre de formation et d'information. Toujours faire votre propre recherche. Alors, les amis, si c'est la première fois que tu entends parler de NextGen, sache que NextGen, c'est une plateforme d'éducation financière sur le Forex qui t'offre un, un plan de carrière financier assez intéressant. Voilà, vous avez la possibilité de générer 400% de de revenus sur le plan de rémunération que propose NexGen en plus de sa formation en trading du forex. Voilà. Et pour cela là sachez que la, la, la formation offerte par NexGen va du niveau débutant au niveau avancé avec euh, un certificat euh, de formation en fin de formation. Et lorsque vous avez gravi les échelons, vous avez la possibilité de devenir gestionnaire de fonds au sein de la société NexGen où vous allez percevoir, n'est-ce pas? un salaire mensuel en fonction de votre rendement. Pour les amis, comment s'inscrire sur NextGen? Vous allez simplement cliquer sur le lien en description de la vidéo. Lorsque ça sera fait, vous allez vous retrouver sur... Euh, faire sign up. Voilà. Vous allez vous retrouver sur un formulaire de page comme celui-ci que vous allez remplir avec votre username, votre nom d'utilisateur. Olga, Olga, par exemple, je mets n'importe quoi. Hein. Vous allez créer. Euh... Bon, ce n'est pas le nom d'utilisateur ici. Vous allez. Euh... Le sponsor. Donc, en cliquant sur le lien, vous aurez certainement le sponsor qui va s'afficher là. Vous voyez l'avenir. Vous mettez votre nom d'utilisateur. Olga, tcha tcha tcha. Vous mettez votre prénom. Ensuite, vous mettrez votre nom. Ensuite, vous allez créer un mot de passe assez solide. Vous allez sélectionner votre pays de résidence. Par ensuite, vous allez mettre le numéro de téléphone de votre pays de résidence. L'adresse email est très importante parce que c'est grâce à elle que vous allez confirmer vos informations. Vous allez accepter les conditions, les termes et le disclaimer. Et enfin, cliquez sur « Je ne suis pas un robot ». Lorsque vous avez fait cela, vous allez tout simplement cliquer sur « Register ». Après avoir cliqué sur « Register », vous allez recevoir, n'est-ce pas, par mail, un mail de confirmation pour valider que c'est bel et bien votre adresse email Je tiens à rappeler qu'il est très important à ce niveau-ci, n'est-ce pas, de mettre euh, ces vraies informations parce qu'il y a le QA ici qui, vous, qui faudra, n'est-ce pas, valider pour vérifier votre identité. Il ne s'agit pas d'un projet mineur, mais vraiment d'un plan assez intéressant pour obtenir notre liberté financière et devenir indépendant. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo. Je vais vous inviter donc à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification euh, pour ne pas manquer mes futures vidéos. Surtout liker, surtout... N'oubliez aussi pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette plateforme d'éducation financière. Êtes-vous déjà formé en Forex? Est-ce que vous pensez euh, vous former dans le trading du Forex? Mais je vous recommande vivement. Pourquoi? Parce que le trading du Forex, c'est le trading, c'est le marché qui a... Toujours les liquidités, donc assez intéressant à trader à tout moment. Voilà les amis, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.